Mon nom est Lynn, j'ai travaillé dans un centre d'apprentissage auprès des enfants, j'ai travaillé aussi dans, un, dans des centres pour femmes et dans différentes écoles. Puis j'ai décidé de continuer mon, mon parcours ici à SNAP parce que je trouve que c'est quand même important d'analyser l'aspect familial. Je suis responsable autant d'un groupe pour enfants qu'un groupe pour adultes aussi. Ce que j'aime bien de, de cette expérience-là, c'est de voir justement l'évolution. Même si c'est petit à petit, c'est de voir que ce qu'on enseigne aux enfants et même aux parents Petit à petit, ils les appliquent, puis on leur dit, ça c'est une boîte d'outils qu'on vous donne. Il y a des outils qui ne vont pas fonctionner, il y a des outils qui vont très bien fonctionner.